Plus je discute avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des investisseurs et plus je me rends compte que j'entends toujours un peu les mêmes critères quand on parle d'investissement. C'est à dire bah, tout d'abord le fait de rester focus hein, sur votre activité, le fait que vous soyez le moins possible accaparé ou distrait, diverti par euh, un investissement. Le fait de viser long terme, alors on peut chercher à faire du cash flow grâce à l'immobilier mais on, on peut aussi vouloir juste chercher l'autofinancement qui est déjà très bien. Euh, et, et donc viser plutôt long terme et l'enrichissement dans la durée. Euh, et on peut parler aussi de diversification. Un investisseur, bah, il, il a déjà ou un chef d'entreprise, il a un patrimoine déjà d'entreprise, professionnel, donc il peut valoir aussi euh, bah, mettre de l'argent un peu en bourse, mettre de l'argent un peu en immobilier, et donc bah, quel produit peut répondre à ces critères. Et puis enfin, il y a le coût d'opportunité. Si euh, je mets 100 000 euros, 108 000 euros dans tel bien, est-ce que je peux faire mieux ailleurs Alors, la, la réponse peut être oui, mais que, quelle est la conséquence, par exemple, d'un bien plus rentable Ça peut vous accaparer davantage, ou il peut y avoir des, des, des, des, des coûts à venir supplémentaires, bref, il y a un ensemble de paramètres à prendre en compte. Et là, en fait, je, je tombe sur une petite annonce en cherchant qui, à mon sens, répond parfaitement à, à, à ces critères. Alors, tout monde, il s'agit d'une maison, vous allez voir, alors je vous montre déjà le, le descriptif et pour que vous voyez géographiquement où on est. On est dans la région de Montreux-Foyonne, donc on est à 10 minutes, vous voyez, d'une gare SNCF pour Paris. Donc bah, euh, chers amis parisiens qui m'écoutent, ça peut aussi ce genre de produit vous intéresser, toute commodité sur place. Et puis cette maison, elle est déjà vendue louée avec un loyer vous voyez, de 700 euros euh, net, donc euh, hors charge, donc ça c'est déjà bien pour un produit à 108 000 euros. Un jardin de 1339, donc en fait, déjà le produit en lui-même une maison avec un jardin, c'est extrêmement recherché. Qui plus est, non loin de Paris, il faudra voir la distance en, en voiture et même en train. On est peut-être à une heure, à un rayon d'une heure, 1 heure 30 autour de Paris et ça c'est bah, très bien. C'est euh, les critères que moi j'utilise pour aller biens autour de Lyon en l'occurrence, puisque c'est là où je suis basé. Euh, voilà, deux chambres, etc. Donc il nous manque certains éléments comme par exemple la, la taxe foncière. Là, je vois que c'est non soumis au DPE. Bah, je, je, je pense que ça l'est, en fait. Donc, il va falloir le faire. Peut-être qu'il n'est pas encore réalisé. Et c'est un élément important à prendre en compte. Et je vous montre aussi les photos. Vous voyez, c'est une maison donc, euh, qui peut être dans une zone rurale, très clairement, à 10 minutes d'une ville où il y a une gare SNCF. Donc, c'est déjà très bien. Donc, une maison déjà habitée. Donc, vous avez déjà des locataires en place. Il n'y a pas de raison qu'elle ne se reloue pas si les locataires s'en vont. Il y a encore une petite étude de marché à faire pour valider. Mais voilà la tête de la maison qui peut un jour peut-être vous servir de résidence secondaire puisqu'on est un petit peu à la campagne et puis le loyer vous voyez il est de 700 euros hors charge par mois encore une fois ce qui nous met un placement brut de 7,06% puisqu'il est déjà pas mal, euh, vous mettez un apport où vous la payez cash vu les montants et euh, bah, peut-être que ce montant, il est, cette rentabilité elle est améliorée vous voyez, en tout cas vous, avez, vous achetez déjà ces prix selon cet outil là que, que je n'ai pas creusé mais selon cet outil vous êtes déjà en dessous du prix du marché vous voyez, puisque le prix bas normalement, ce serait 118 000, 117 euros. Et là, on vous l'achète à 108 000 euros. Le prix moyen à 147 000 et le prix haut 177 000 euros. Ça, c'est l'ensemble des transactions sur les maisons dans la zone géographique donnée. Mais vous, vous achetez déjà cette maison en plus en, en dessous du prix du marché. Donc là, je n'ai pas évoqué la notion de risque. Mais ça, bah, les, les investisseurs, les entrepreneurs, ils l'intègrent aussi. Mais bah, en, en plus, si mettons la, la maison restait vacante, bah, vous auriez en plus le fait de revendre ce bien avec une plus-value. L'explication au fait que ce, cette maison soit affichée à un prix inférieur manifestement au prix du marché, ça peut tout simplement être le fait qu'elle est déjà louée, hein, puisque la, la, la recherche de maison se fait davantage par des familles ou des couples qui veulent y habiter, et moins par des investisseurs. C'est moins courant euh, d'investir dans une maison plutôt que dans un appartement copropriété ou un, un immeuble de rapport, les maisons sont moins regardées. Ce qui fait que vous investisseurs, vous devriez davantage également, euh, vous y intéresser puisque vous souffrez moins de concurrence, et vous pouvez trouver comme ça des choses tout à fait intéressantes. Et je vous montre la carte. Également, parce que vous ne connaissez peut-être pas Saint-Germain-Laval dans, dans, dans la Seine-et-Marne, donc je dézoome pour vous montrer. Donc vous voyez, on est vraiment à, à côté de Montreux-Faux-Yonne, euh, on est en Seine-et-Marne, non loin de Lyonne, donc, et puis vous avez donc Melun juste au-dessus et Paris, donc qui est euh, au nord-ouest de cette ville. Vous avez également Sens, qui est une ville très bien dans Lyonne, euh, non loin, vous avez Troyes, Nemours, bref, vous avez des villes euh, alentour. Euh, qui sont tout à fait euh, ben voilà, porteuses également, qui plus est. Voilà pour cette euh, opportunité d'une petite annonce qui selon moi répond tout à fait aux critères d'un entrepreneur, quelqu'un qui veut voilà, une vision long terme, qui veut euh, placer son argent dans un immobilier, l'oublier, ne pas être accaparé par des locataires, par des... Les problématiques bah, qu'ont des gens dans la vraie vie. Euh, donc voilà, si ça vous inspire des questions, bah, dans les commentaires, elles sont bienvenues. Donc moi, mon métier, c'est chasseur immobilier pour des investisseurs, justement, chef d'entreprise, euh, cadre, expatrié également. Alors plutôt 1h30 autour de Lyon, mais ce genre de recherche partout en France, je balaye parfois la France sur les petites annonces, bah, je peux la faire également pour vous. Et là, c'est l'objet d'un coaching où en fait, on se met euh, une heure, euh, vous devant votre PC et moi de l'autre côté. Puis on, on peut rechercher ce genre de biens également ou d'autres selon vos critères. Euh, bah, là où vous êtes en fait, hein. donc je peux vous aider également où vous soyez en France pour vous euh, dénicher ce genre de bien et puis après bah, charge à vous d'aller visiter, je peux également vous accompagner en tout cas à distance dans les questions à poser etc, faire une offre d'achat, le process derrière, donc euh, j'indiquerai également dans les, dans les commentaires ci-dessous dans la description de la vidéo pardon, un, un lien où vous pouvez me solliciter pour une heure de coaching, une recherche rentable comme j'aime bien l'appeler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer si c'est le cas, la partager à quelqu'un qui cherche une inspiration et des idées. Vous pouvez vous abonner à la chaîne parce que je vais vous montrer d'autres opportunités comme ça et puis du terrain aussi où je, vais, où je vous partage mes visites de, de maisons, d'immeubles, d'appartements euh, à venir. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.